depuis combien de temps, depuis combien de mois, depuis presque combien d'années, on entend parler de la Pixel Watch. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous dirai tout à propos de cette future monde connectée qui devrait faire un carton. C'est parti. Bienvenue les amis dans Panacotech, je suis Mehdi et comme d'habitude nous allons dévoiler ensemble la crème du high-tech. Aujourd'hui on va parler un petit peu de la Pixel Watch. Pourquoi Parce que on en parle depuis fin 2018, aujourd'hui on va voir si c'est pour bientôt et à quoi elle devrait ressembler. Commençons par un petit peu d'histoire, un petit peu d'historique concernant cette Pixel Watch. Vous le savez, Google s'est lancé dans le milieu des smartphones depuis déjà plusieurs années. Ils étaient auparavant très liés au milieu du smartphone avec le Google Nexus. Et depuis 2016, on voit des smartphones Google Pixel sortir presque chaque année. Avec ces Pixel et Pixel XL, Google a réussi à s'imposer comme un nom, un concurrent officiel, un concurrent costaud face au Samsung et au IPhone. De cette forme au niveau du smartphone est vite arrivé les rumeurs comme quoi Google travaille aussi sur une montre connectée. Ces premières rumeurs sont arrivées en 2018, ça paraît pas si loin que ça. 2018, mais au niveau du marché de la montre connectée, il y avait beaucoup beaucoup moins de demandes et surtout beaucoup moins d'acteurs en 2018 que maintenant. Depuis tout ce temps, depuis novembre 2018, j'entends des rumeurs venir, des rumeurs sur la date de sortie, mais rien. On sait que Google a racheté aussi Fitbit, Fitbit qui est un des gros acteurs de la santé connectée et notamment des montres connectées. Depuis plusieurs années, ce rachat par Google consolide l'idée que Google veut du savoir-faire, veut du matos et veut s'imposer par l'intermédiaire de Fitbit ou même par l'intermédiaire Pixel Watch dans le milieu de la montre connectée. Mi 2018, c'est le leaker Twitter fiable Evlix qui a indiqué d'une source fiable que Google travaillait sur la Pixel Watch. L'idée, c'était de montrer tout le potentiel que pouvait avoir Wear OS via une montre construite par Google. Mais alors, dans quelle gamme de prix se situera cette montre Face à quelle montre elle sera concurrente À quoi elle ressemblera Ça, c'est encore et encore assez flou. On sait que la Pixel Watch se situera dans une gamme de montres assez haut de gamme pour pouvoir concurrencer les Apple Watch peut-être l'Apple Watch Series 7 et les Samsung Samsung Galaxy Watch, on aura donc une montre potentiellement au dessus des 300$, mais alors à quoi elle devrait ressembler La Google Pixel Watch devrait être une montre circulaire, déjà au niveau du design, elle va aller chercher les Samsung Galaxy Watch, elle devrait être présentée en différentes couleurs. Blanc, Rose et Black, avec des dénominations comme Milk White, Sweet Papaya et Boba Black. Au niveau des spécifications techniques, on n'en sait pas trop sur cette montre. Déjà, savoir qu'elle va exploiter Wear OS, c'est une belle piste. Ça voudrait dire que la montre pourra répondre aux SMS, répondre aux appels, avoir un suivi de santé, pouvoir télécharger des applications, inclure Google Maps. Voilà, on sait à peu près vers quoi elle va aller. Après, on sait par des brevets déposés par Google qu'il travaille aussi sur des innovations comme la détection de gestuelle. La montre pourrait potentiellement, si ces brevets arrivent à production, détecter si vous serrez le point pour par exemple lancer Google Assistant. Du côté de la santé, on sait que Google travaille aussi d'arrache-pied pour être pionnier dans la santé connectée, elle devrait donc inclure au moins le suivi d'activités sportives, le suivi de santé quotidien le suivi de sommeil, suivi de la SPO2 et pourquoi pas un ECG, un détecteur d'apnée du sommeil et le fameux glucomètre qu'on entend parler cette année parce que oui, si Google sort la Pixel Watch, il va falloir qu'elle soit au top de ce qui se fait au niveau des montres connectées il ne faut pas sortir une Pixel Watch équivalente à une série 5 d'Apple il n'y aurait aucun sens, on attend aussi comme processeur le dernier Snapdragon ou un futur dernier Snapdragon ce qui permettra de relever encore plus de puissance dans cette montre et utiliser Wear OS comme il se fait chez d'autres concurrents comme TicWatch par exemple. On aurait bien entendu les dernières versions de Wear OS, plus friendly, plus sympa à être utilisé et qu'il y aurait une version 4G LTE bien entendu. Qu'est-ce qui pourrait potentiellement aussi être intégré dans cette montre Un capteur d'empreinte digitale On sait que cette montre est en cours d'innovation, en cours de développement depuis plusieurs années. Le Covid est passé par là, les Face ID ont été abandonnés, pourquoi pas un déverrouillage par Digital. On aura bien entendu le NFC pour pouvoir utiliser Google Pay et surtout on espère qu'il y aura une grande amélioration du côté de Google Fit pour le suivi sportif, pour le suivi de santé, une amélioration côté application et une amélioration côté montre. Ce qui va être super surprenant à voir, c'est vous le savez, lorsque je teste une montre sous Wear OS actuellement, il y a une surcouche par le fabricant surcouche Oppo, couche Fossil, surcouche TicWatch. Là ce sera du pur et dur Wear OS. Ça promet d'avoir un système d'exploitation vraiment poussé au maximum et ce qui fera monter vers le haut les applications google c'est vraiment tout ce qu'on attend le travail des derniers chipsets snapdragon permettront aussi une économie de batterie on attendrait une autonomie théorique de trois jours est ce que cette montre va sortir cette année ça c'est encore une grande question je pense qu'il va falloir la sortir pour que je sois content mais surtout pour commencer à se faire une place dans le marché on a vu un grand bond l'année dernière dans la demande et dans les utilisations des montres connectées. il va falloir que google avec tout l'expérience, qui vont tirer de leur achat de Fitbit puisse sortir cette montre dans tous les cas je serai bien entendu là pour la tester alors vous allez me dire est ce qu'il y a la possibilité d'avoir quelque chose de mieux que ce qui existe déjà sous Wear OS et qui existe déjà chez les concurrents. On a entendu la rumeur, je vous ai fait une vidéo par rapport à ça, qui va sortir ou qui est sortie, la rumeur comme quoi Samsung pourrait passer sous Wear OS et Samsung Galaxy Watch. On en parlera dans cette vidéo, mais est-ce que cette Pixel Watch aurait les armes pour aller défier Apple, Samsung, etc. Je pense que oui. Depuis mon test de la Oppo Watch et de la dernière Teak Watch, j'ai vu le potentiel qu'il y a eu dans la nouvelle version de Wear OS et dans les derniers Snapdragon. Je pense vraiment que Google arriverait à tirer parti de leur système d'exploitation et surtout pourrait nous proposer ce qui sera une montre, surtout une gamme de montres qui sera dans le top 3 des montres connectées avec Samsung et Apple. Voilà bon, les amis, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous l'attendez depuis longtemps, dites-moi si vous pensez que ça va sortir cette année. J'attends vos retours en commentaire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça me fait plaisir de parler un peu à avec vous à venir de la monde connectée si vous voulez continuer de discuter bien entendu les live twitch 18 h le mercredi le discord dans tous les cas vive à fond vivez high tech merci et à bientôt sur ma chaîne